Bonjour, bonsoir à tous. Madame, monsieur, je c'est mardi 27 septembre 2022. Nous vraiment contents de rentrer la caillou pour nous capables de baou une nouvelle émission. Madame, monsieur, dans cette émission-ci, nous allons faire un gros râle. Les sous déclaration ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Jean-Victor Générus, lui-même, l'était fait devant le Conseil sécurité Nations Unies. Et qui ça, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, a lui-même dit. Eh bien madame, monsieur, dans quatre discours ministre affaires étrangères pays d'Haïti qui c'est Jean Victor Généus lui-même li fait est avec Conseil de sécurité de Nations Unies que pays d'Haïti lui-même sous contrôle Ariel Henry gouvernement Ariel Henry a gien contrôle quatre coins pays d'Haïti yo rétabli l'ordre avec discipline tout le monde qui est libre et libère dans quatre coins pays d'Haïti pendant ministre n'a fait discours ça et bien pays d'Haïti lui-même li en feu en sonne chaos tu Manifestation dans la rue, quatre coins dans le pays d'Haïti bloqué. Pendant le ministre n'a pas manifestant a bouler, local qui logeait, ministère économie et finance, dans la ville Gonaïve, dans Semak, gen Go des blousailles, dans Port de Paix, gain ont des au Caille, gain des Jacques Mel, en pile côté d'un pays à sans compter Porto Preston lui-même, sous route d'Elma, qu'a avec un pile l'autre côté encore, qui était bloqué, pendant ministre lui-même, lui dit. Conseil Sécurité Nations Unies, Gouvernement Ariel Henry a gain contrôle toute bagaille' dans le pays d'Haïti. Puis devant, ministre encore lui-même, l'idée mentir tête li, madame, monsieur, n'exagèrez pas, ne cachez pas. Comme proverbe créole qui dit mais ne coulevez la l'école, c'est une, mais faites chita son lot madame monsieur puis devant ministre trahi tête li puis devant ministre trahi même parole l'était commencé l'été dit comme ça gouvernement Ariel Henry a contrôle tout bagay, madame monsieur il s'agit avec Conseil Sécurité Nations Unies pour Yobaye Haïtien Bourade et en façon pour combattre bandits avec gangs qui empêchaient pays à fonctionner et surtout Neg Genève allié en famille Mayenne Mayette toute qui bloquait gaz là dans terminal vareux et dit depuis gaz patient que les pays ont payé toute bagaginerie assemblée Paralysé. Et si gaz ne circule pas dans yon pays, toute bagay est paralysée. Mais comment fait le gouvernement Ariel Henry à lui-même, les gen contrôle toute bagay? En tout cas, Madame, Monsieur, entendez, ministre Affaires étrangères, pays d'Haïti, Jean-Victor Généus lui-même, qui te fait déclaration ça devant Conseil de sécurité Nations Unies. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du secrétaire général. Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord exprimer mes plus vifs remerciements à la présidente pour avoir bien voulu organiser cette réunion d'information sur la situation en Haïti et d'avoir accepté que le gouvernement haïtien puisse y participer. C'est le témoignage de l'intérêt particulier de l'engagement manifeste du Conseil pour Haïti et son peuple et sa bonne disposition à aider le gouvernement dans la recherche d'une solution durable aux problèmes multiples et complexes auxquels le pays est confronté. À cet égard, je tiens à saluer le travail réalisé par le BINU et la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Hélène Lalim, et pour les efforts déployés dans un contexte aussi difficile afin d'accomplir le mandat qui lui a été attribué par le Conseil de sécurité dans ses différentes résolutions. Je voudrais aussi remercier les différents intervenants pour leurs remarques judicieuses. Nous en avons pris note. Madame la Présidente, Point n'est besoin de souligner l'importance de cette réunion qui arrive à Point nommé. En effet, il permet au gouvernement par mon organe d'informer le Conseil des derniers développements de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, des efforts que le gouvernement est en train de déployer afin de l'améliorer et du même coup de présenter à la communauté internationale ses attentes en vue de nous permettre de sortir définitivement de cette crise multidimensionnelle qui a trop duré. Le 12 septembre dernier, des manifestations violentes ont éclaté dans le pays suite à la décision du gouvernement de cesser la subvention des produits pétroliers, entraînant du même coup l'augmentation des prix du, du prix des carburants. Cette décision, quoique difficile, était un impératif car l'État perdait un total de 400 millions de dollars par année. D'autre part, il s'agissait d'assainir les finances publiques en adoptant un budget d'austérité par des réformes macroéconomiques. Le gouvernement a entrepris une grande réforme au niveau de l'administration générale des douanes pour lutter contre la contrebande, augmenter les recettes douanières et freiner l'entrée des armes et des munitions dans le pays. Ainsi, ces mesures ont permis à la douane de collecter pour le mois d'août près de 8 milliards de gourdes, soit une augmentation de plus de 40 Utilisant cette augmentation des prix comme cheval de bataille, les conséquences sociales à court terme inhérentes à cette mesure, ajoutées également à leur mécontentement contre les réformes douanières et l'adoption prochaine de nouvelles mesures, les pêcheurs traditionnels en eau trouble qu'on trouve dans le secteur politique et dans le secteur privé des affaires ont mis à exécution leur plans pour créer une situation chaotique dans le pays. Ils ont utilisé les gangs de lourdement armés pour paralyser le fonctionnement de tous les départements géographiques du pays, en bloquant les principales artères de la capitale et des villes de province en pillant et brûlant des édifices publics comme des tribunaux de paix, des centres carcéaux, des entreprises du secteur privé, des locaux de certaines banques commerciales et des entrepôts des organisations internationales comme le Programme alimentaire mondial, l'UNOPS, l'UNICEF, CARITAS. Plus d'une vingtaine d'écoles ont été saccagées et pillées dans le département de l'artibonite. Face à la brutale détérioration de la situation, le gouvernement s'est attelé à rétablir la sécurité dans le pays, susceptible de garantir la reprise des activités économiques. Je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. C'est l'occasion de féliciter le professionnalisme de la PNH, la police nationale, qui a su reprendre le contrôle de la situation et limiter les dégâts face à des gangs mieux armés et mieux équipés. Madame la Présidente, je souhaite exprimer devant le Conseil la grande préoccupation et l'inquiétude du gouvernement haïtien face à cette grave situation. Je voudrais également mettre l'accent sur les conséquences catastrophiques que les actions délétères des gangs alimentés par certains secteurs économiques et quelques secteurs politiques, cause à la société et leurs effets dévastateurs sur l'économie nationale et sur le quotidien de la population. Les conséquences sont extrêmement graves. Les manifestations violentes et destructives, ainsi que les difficultés rencontrées dans la livraison et l'approvisionnement du pays en carburant à cause du blocage des routes, Imposée par les gangs armés au niveau du terminal pétrolier de Vareux, complique davantage la situation économique déjà précaire du pays. Le carburant étant un produit transversal qui concerne toute l'activité économique, une telle situation est de nature à paralyser l'État et à jeter le pays dans une paralysie presque totale. Pour cause. Certaines entreprises privées menacent de plier bagages et de se relocaliser ailleurs. Le parc industriel de Caracol, l'un des plus importants du pays, vient d'annoncer l'arrêt de ses opérations hier dimanche faute de carburant, ce qui pourrait faire perdre 12 000 emplois dans un contexte de croissance économique négative. De plus, la fermeture de certains hôpitaux est enregistrée, faute d'approvisionnement en carburant, et la réouverture des classes, déjà reportée au 3 octobre prochain, reste hypothétique. Face à l'aggravation de l'insécurité, il nous faut un accompagnement très robuste de la communauté internationale pour soutenir la PNH dans sa lutte contre les bandes armées. L'appel lancé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies va dans le bon sens et mérite d'être approfondi. C'est aussi l'occasion d'inviter d'autres partenaires à œuvrer davantage. Dans cet ordre d'idées, nous remercions les initiateurs de la réunion organisée le 23 septembre dernier sur le Basket Fund, ainsi que les États qui ont fait des annonces de contributions en vue de supporter le travail de la PNH. Pour faire face à ces actions de terrorisme, le gouvernement mise beaucoup sur la collaboration de la communauté internationale. Il nous faut barrer la route à ces fauteurs de troubles, ces promoteurs de la violence, qui profitent de l'instabilité chronique d'Haïti pour s'enrichir dans la contrebande le trafic de la drogue des armes et des munitions. Dans ce contexte, les auteurs directs et intellectuels des actes criminels et terroristes, notamment ceux perpétrés ces derniers jours, seront réprimés avec la dernière rigueur par la PNH et déférés par devant la justice haïtienne. Nous saluons également la décision de certains pays d'envisager d'imposer des sanctions à l'égard de ceux et celles qui participent d'une façon ou d'une autre aux activités criminelles d'insécurité dans le pays. Il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction pour en finir avec le phénomène de l'insécurité dans le pays. Madame la Présidente, de ce fait, la priorité de l'heure est le retour à l'ordre constitutionnel à travers le rétablissement de la sécurité et le dialogue politique, conditions essentielles pour la tenue des élections générales, le rétablissement des institutions démocratiques et républicaines, ce qui permettra d'adresser les questions sociales et économiques. À ce propos, je suis heureux d'annoncer que, présentement, des négociations sont en cours et nous espérons qu'un accord politique pourra être trouvé sous peu, ce qui permettra le déblocage de la situation. Le Premier ministre n'a jamais ménagé ses efforts et est toujours resté ouvert pour poursuivre le dialogue, seul moyen de résoudre la crise politique. Je vous remercie.